Seigneur vous bénisse. Ah, C'était euh, il y a un mois, au mois de octobre. Allez, je travaille en tant que événementielle, événementiel, mais je me disais, je vais trouver euh, un job fixe comme ça, si jamais euh, j'ai pas de mission ou je pourrais dire euh, deux jours de pause. Alors je me suis dit, j'ai envie de travailler au MacDo, donc je vais aller euh, au Port de Namur, je dépose mon CV, c'est suffisant. J'ai déposé mon CV et euh, quelques jours après, ils m'ont contacté. « Oui, voilà, nous voulons que vous venez chez nous euh, pour un entretien. » Je suis allée, je commençais à parler avec la dame, euh, me parler en français, et aussi, comme je suis considérée comme bilingue, ben, des fois aussi en Irlandais, donc on a parlé. Et elle a dit que pour elle, tout était parfait. Elle commençait à me parler de salaire, de la tenue, et quand elle a parlé de tenue, j'ai fait euh, « Madame, il y a un problème. Moi, je ne peux pas porter euh, votre pantalon et tout le reste. » Elle a fait « Oui, mais je ne vois pas où est le problème. » c'est quoi, euh, c'est à cause de votre religion, problème pro, euh, personnel, ou j'ai dit ben, parce que c'est abominable devant Dieu de porter ça. Après elle fait oui, mais moi je, je ne comprends pas parce que moi aussi je suis protestante et donc je ne vois pas où est le problème. Moi, je dis, ben, pour moi, c'est pas normal. Après elle a fait ok, ben, moi je suis juste manager, mais je vais essayer de voir avec les patron et puis voilà. Et donc, euh, quelques jours après, ils m'ont même rappelé même un dimanche, ils m'ont dit voilà, nous voulons que vous commencez quand même à travailler, euh, accepter de prendre les pantalons. C'est rien, moi je ne vois pas, il est où le problème. J'ai fait, oui, mais monsieur, je ne veux pas travailler pour vous si vous me dites le pantalon. J'ai dit non. Ils ont dit, vous êtes sûr J'ai fait, oui, monsieur. Trois jours après, ils m'ont rappelé pour la même chose. J'ai dit, votre collègue, en fait, il m'avait déjà appelé, mais j'ai déjà dit non plusieurs fois que je ne veux pas travailler parce que vous m'avez proposé les pantalons. Ils ont dit, OK. Après, ils m'ont encore rappelé pour dire, voilà... Euh, Peut-être on va essayer de vous envoyer au DOCS et peut-être là ben, que vous changerez d'avis ou je ne sais pas quoi. Et peut-être vu que vous êtes hôtesse, ça vous conviendrait. On verra ce qui va se passer avec eux. J'ai fait OK. Et euh, au mois de novembre, ici, ils m'ont appelé. Ils ont dit voilà, euh, moi, je suis Madame Tell. Je suis, je suis manager euh, au DOCS Bruxelles et euh, je voulais vous rencontrer parce que voilà, j'ai vu, euh, on avait parlé de vous et voilà, je vais vous rencontrer. Je devais avoir l'entretien plusieurs fois avec elle, mais ce n'était pas possible. Du coup, hier, j'ai été, elle m'a dit, oui, ben venez comme vous êtes en tant qu'hôtesse. J'ai fait, oui, madame, je veux venir. Et euh, hier, ils m'ont dit, voilà, nous voulons quand même voir votre service et euh, vous avez quatre heures, quoi. C'est comme un test. Et donc, voilà, j'ai fait mon service avec tout le monde. Et ça consiste, en fait, moi, je veux voir comment sont les clients, s'ils sont bien accueillis et tout le reste. Et après, je dois faire un rapport, par exemple, quelqu'un mange un hamburger qui c'était froid ou euh, elle a reçu des frites qui ne va pas moi je vais et je vais dire à la personne voilà, le client il n'est pas content si vous pouvez changer ça et je veux un autre hamburger pour la personne et ils ont fait ça et euh, aujourd'hui voilà ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, voilà nous voulons que vous commencez tout de suite à travailler et même nous avons même créé il y aura maintenant des hôtesses dans tous les McDonald's et ils pourront s'habiller en jupe, en chemise Nous voulons désormais qu'ils puissent avoir des hôtesses dans tous nos McDonald's et même vous serez une hôtesse volante ça veut dire je peux travailler au McDo euh, des Docs, en fait tous les McDo de Bruxelles, même au Rougier et si jamais il y a intervention je pourrais même intervenir dans les autres McDo et euh, voilà, ils voulaient que je puisse travailler tout de suite j'ai dit oui mais c'est pas possible, j'ai déjà d'autres programmes et euh, je commence la semaine prochaine euh, par la grâce de Dieu <applaudissements>